Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer quelques options des sauvegardes de bases de données, notamment qu'on peut changer dans le plan de maintenance. Ici, je suis allé dans Explorateur d'objets, Gestion, Plan de maintenance, j'ai fait clic droit pour créer un nouveau plan de maintenance, et j'ai ajouté ici une tâche de sauvegarde de base de données, que j'ai configurée pour sauvegarder toutes les bases de données utilisateurs en sauvegarde complète. Et donc, pour les options, je vais me rendre dans le dernier onglet. Donc définissez la compression de la sauvegarde, je l'ai mis à compresser la sauvegarde, c'est toujours très bien de compresser une sauvegarde parce que ça économise à la fois du temps et de l'espace, donc il n'y a pas de raison, et vous avez une option qui dit « utiliser le paramètre du serveur par défaut ». Ça veut dire quoi Que, ici, bah je vais faire « Annuler » en fait pour pouvoir reprendre l'explorateur d'objets, quand vous allez sur les propriétés de votre serveur, dans « Paramètres de base de données », vous avez une coche ici qui s'appelle « compresser la sauvegarde ». Si vous cochez ceci, automatiquement toutes les sauvegardes qui sont faites avec la commande « Backup Database » vont être compressées, c'est plutôt intelligent, sauf si dans la commande on demande expressément de ne pas compresser. Donc ça, en fait, vous pouvez le laisser cocher sur vos serveurs de production, c'est toujours bien en général de laisser la compression de la sauvegarde. Je reviens ici sur les options. Expiration du jeu de sauvegarde, entre nous, c'est très ancien, c'est par rapport aux bandes. Quand les sauvegardes allaient directement sur les bandes, on pouvait les faire expirer pour que la bande réécrive par-dessus, de nos jours, on s'en fiche. Sauvegarde de copie uniquement, ça c'est intéressant, ça s'appelle une sauvegarde copy-only, et ça veut dire que lorsque vous faites des sauvegardes différentielles, à ce moment-là, les sauvegardes différentielles se basent sur l'historique des sauvegardes complètes. Par exemple, vous faites une sauvegarde complète le dimanche et des différentiels tous les jours. Et si, par malheur, vous faites une sauvegarde complète au milieu de la semaine, ça casse votre stratégie de sauvegarde différentielle, ça l'interrompt, et la sauvegarde différentielle sera basée sur toujours la dernière complète. Donc la sauvegarde de copie permet de faire une sauvegarde complète quand même, sans troubler cette chaîne de backup. Donc à quoi ça sert Admettons, vous avez une stratégie de sauvegarde bien en place avec des différentiels et tout à coup, vous voulez prendre votre base de données dans la journée pour en faire une sauvegarde pour la mettre sur un serveur de test, vous allez la faire avec une sauvegarde de copie uniquement. C'est simplement une sauvegarde pour pouvoir récupérer la base ailleurs et pas pour la mettre dans la stratégie de sauvegarde. Vérifier l'intégrité, ça veut dire que vous allez faire un check checksum à la fin. SQL Server va vérifier que les pages sont bien écrites. Évidemment. C'est bien de le faire, ça prend un tout petit peu plus de temps, et j'allais dire évidemment numéro 2, ça ne vous empêche pas d'avoir un backup qui plus tard est corrompu parce qu'il y a eu des problèmes sur le disque qu'il a stocké après coup. Bon. Mais c'est plutôt pas mal. Effectuer une somme de contrôle, ça veut dire on va faire un checksum à la fin de la sauvegarde, donc c'est une deuxième forme de vérification. En fait, la différence c'est qu'ici on va vérifier activement la sauvegarde. Et le checksum, on va vérifier les pages qui sont écrites pour être sûr que quand elles sont écrites sur le disque, au moment de la sauvegarde, ça va être bien. Et ici, ça va être après la sauvegarde pour vérifier l'intégrité de la sauvegarde tout entière. Continuer en cas d'erreur, alors là, c'est très rigolo, jamais utilisé d'ailleurs. Ça veut dire que si jamais il y a une erreur d'écriture, on continue quand même. À la rigueur, je pourrais comprendre cette option si dans la destination, on sauvegarde sur plusieurs fichiers, c'est-à-dire qu'on duplique la sauvegarde. Mais autrement, je ne vous le conseille pas. Et ici, le chiffrement de la sauvegarde, c'est quelque chose de récent, je vous montrerai comment faire dans une autre vidéo, mais vous pouvez chiffrer une sauvegarde avec un certificat ou une clé asymétrique que vous avez créé au préalable dans SQL Server. Donc voilà pour les options des sauvegardes dans le plan de maintenance.